Bonjour à toutes et à tous, je suis en compagnie du professeur Philippe Rozniewski, doyen de l'UFR de médecine de l'Université de Paris. Bonjour professeur Rozniewski. Bonjour professeur Ancel. Alors d'abord, c'est quoi un doyen Un doyen, c'est un directeur d'unité de formation et de recherche. C'est quelqu'un qui est élu par ses pairs et qui donc dirige l'unité pour tout ce qui concerne l'enseignement et la recherche. Vous dirigez une structure qui inclut 25 000 étudiants. C'est énorme 1500 enseignants. Dites-moi, vous connaissez les 1500 enseignants Je ne vous poserai pas la question pour les 25 000 étudiants. Alors, je connais la grande majorité de ces enseignants, en particulier ceux qui sont titulaires, ceux qui sont professeurs, ceux qui sont maîtres de conférences. C'est plus difficile, je dois dire, de connaître tous les chefs de clinique qui tournent beaucoup plus vite dans l'UFR. J'essaye d'en connaître le plus possible et de les rencontrer, puis ils viennent beaucoup vers moi. Donc, ça fait beaucoup de monde. Dites-moi, vous recevez combien de mails tous les jours ou toutes les semaines, de la part des étudiants. Je ne dirais pas si ce sont des mails sympathiques ou antipathiques. Combien vous recevez de mails Je n'arrive plus à les compter. Euh, tout compris, je reçois plusieurs centaines de mails par jour. Alors les étudiants, les enseignants, puis plein d'autres sujets. Euh... Dans l'état actuel, en 2021, avec tout ce qu'on dit sur la difficulté des études de médecine, certains médecins qui euh, se plaignent un peu de leur situation, honnêtement, est-ce que vous recommandez encore de s'engager en médecine pour un étudiant en tout cas, moi je le referais. Euh, si je devais reprendre aujourd'hui mes études, je choisirais les mêmes. Oui, je recommande à tous ceux qui sont vraiment motivés par cela, tous ceux qui pensent qu'ils peuvent rendre service à leurs euh, leur semblables en, en, en les soignant, en s'occupant de leurs problèmes, en gérant leur santé. faut pas oublier quand même qu'il y a énormément de manières d'exercer la médecine aujourd'hui. Peut-être et sûrement même que le statut du médecin a évolué. Peut-être qu'aujourd'hui, il n'est plus regardé de la même manière, mais je pense que quelqu'un qui est motivé et qui, qui, qui a vraiment envie de rendre service, il doit s'engager sans difficulté euh, et suivre sa vocation. Très, très concrètement, en terminale, qu'est-ce que vous recommandez comme, euh, comme matière principale alors Physique, maths, je suppose, SVT enfin, Je dirais qu'il y a surtout deux matières qui sont extrêmement importantes pour la suite. Ce sont les SVT et la physique chimie. Les maths, c'est un peu plus un marqueur en réalité, d'un niveau... Donc, est-ce qu'il faut avoir un excellent niveau de mathématiques pour suivre les études de médecine La réponse est non. On fait des statistiques, on fait un petit peu de mathématiques, on fait ce qui est nécessaire finalement à comprendre autre chose. Alors, ne nous le cachons pas, ça reste des études très difficiles et entrer en médecine, ça reste compliqué. Et ça reste sélectif, et ça restera sélectif. donc ce n'est pas pour tout le monde et il y a des gens qui, c'est vrai, s'ils n'ont pas des résultats scolaires suffisants, si au lycée, ils ne sont pas très bons élèves, notamment dans les matières scientifiques, mais on, on essaie de diversifier ça un petit peu, ben, ne pourront pas malheureusement, en tout cas dans l'immédiat, faire médecine. Maintenant, il faut bien voir que la diversification maintenant consiste à pouvoir faire médecine sans nécessairement passer par ce qui était auparavant la première année de médecine. Ça peut être une première année d'autre chose, une première année de licence tout à fait différente, pendant laquelle on a aussi des modules qui préparent à venir vers la médecine, des enseignements qui se tournent vers la santé, qu'on valide parallèlement à la licence qu'on fait. Ça peut être une licence de sciences bien sûr, mais ça peut être aussi une licence de psychologie, de sociologie, de, de beaucoup de choses. Et petit à petit, éventuellement en trois ans, on peut rejoindre le cursus médical. En tout cas, on n'entre pas en médecine tout de suite, et ça, ça a été une volonté euh, des, des, des, des responsables universitaires et, et des, des politiques de dire finalement, il faut diversifier les profils. Jusque-là, on sélectionnait des gens qui finalement étaient tous un petit peu pareils, c'était les bons en maths, les bons en physique, Cela, en principe, ça marchait, on y allait. On s'est dit peut-être d'autres qualités que euh, le niveau de mathématiques et de physique, Doivent rentrer en ligne de compte. Et donc, on va se tourner vers des gens qui vont être en licence de psycho, en licence de langue, et qui vont, tout en acquérant les, le niveau scientifique qui est évidemment nécessaire pour suivre, rejoindre plus tard la médecine. Pensez-vous que ce mode de sélection va changer euh, les particularités des médecins Est-ce qu'on aura des médecins encore plus humains D'abord, j'espère que. Je ne qu dis pas que les médecins ne sont pas humains aujourd'hui. J'espère qu'ils mais... le sont, absolument. Est-ce qu'ils le seront plus je, je ne sais pas répondre à ça. Je pense qu'en tout cas, ils seront peut-être plus ouverts à des problématiques différentes que ne peuvent l'être des, des étudiants qui ont été quand même très formatés dans une direction très, euh, très physique, chimie, euh, biologie. Alors, on a des étudiants qui, euh, au bout de 2, 3, 4, voire 5 ans, se disent finalement, je ne suis pas fait pour médecine. Euh, Qu'est-ce que vous leur dites Est-ce qu'il y a une solution pour euh, trouver euh, une autre orientation Alors, ils ne sont pas très nombreux, mais ils existent, c'est vrai. Ce que je leur dis, c'est plusieurs choses. La première, c'est que, comme je vous le disais au début, il n'y a pas une manière d'exercer. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui disent, euh, après leur premier stage à l'hôpital, euh, ils rentrent dans une chambre de malade, ils sont terrorisés, ils se disent, plus jamais ça. C'est rare, ça arrive. Il y a d'autres manières. Il y a mille manières d'exercer la médecine, hein, depuis la réanimation, effectivement, jusqu'au journalisme médical, en passant par les laboratoires, des spécialités qui sont moins au contact des patients. Souvent, les étudiants comprennent ça et, et se réorientent. Et puis, il y a, aussi bien pour entrer en médecine que pour en sortir, ce qu'on appelle des passerelles, c'est-à-dire des réorientations vers d'autres métiers de la santé, comme euh, le, la pharmacie, comme l'odontologie, comme la maïotique, c'est-à-dire les écoles de sages-femmes. Et donc, il peut y avoir, quand il y a comme ça des erreurs d'aiguillage, des manières de se réorienter. Ce que vous nous dites finalement, c'est que médecin, ce n'est pas euh, un seul métier, c'est euh, une compétence, une formation qui permet d'exercer... Plein de métiers différents. Ça reste un métier, mais je pense qu'il y a beaucoup de manières de l'exercer et que chacun peut effectivement y trouver ce qui lui convient. Oui, je crois. Et dites-nous, si euh, on a peur du sang quand on est au lycée, est-ce est -ce que c'est rédhibitoire pour faire médecine Je ne pense pas que ce soit rédhibitoire. Il faut peut-être aller un peu plus loin que j'ai peur du sang. Est-ce que j'ai peur du sang, ça veut dire j'ai peur de la maladie, j'ai peur de la mort Si on est dans cette disposition-là, sauf si on se destine, par exemple purement faire de la recherche, hein, c'est aussi une des voies possibles. Hein. Il y a des médecins qui sont chercheurs exclusifs. Bon, c'est sûr que si, si on s'aperçoit qu'au fond, on a peur de la maladie, le sang est peut-être une image, peut pas la meilleure option. n'est peut-être pas la meilleure option. Une question importante, euh, on a vu beaucoup de témoignages ces dernières semaines sur les réseaux sociaux euh, au sujet du sexisme, voire même euh, du harcèlement sexuel euh, chez des étudiants en médecine. Bon, est-ce que vous êtes au courant de ça On voit des témoignages assez édifiants à ce sujet-là. Qu'est-ce que vous en dites Est-ce que des choses sont faites concrètement pour lutter contre cela Alors ça va même plus loin que ça, parce que malheureusement, le sexisme et le harcèlement sexuel ne sont qu'un des aspects de ce que je pourrais appeler, et ça me frappe beaucoup, le malaise, le mal-être étudiant, l'anxiété, voire la dépression d'un nombre significatif d'entre eux. Donc, un certain nombre de choses, évidemment, me remontent. Nous avons une organisation qui est telle que nous avons des élus étudiants qui viennent nous voir, qui nous parlent de tout ça. On a tout à l'heure un conseil de gestion où on va créer une commission du bien-être étudiant qui sera paritaire entre les étudiants et les enseignants pour continuer, car évidemment, nous faisons ça depuis très longtemps, à prendre des mesures pour améliorer ce bien-être. Donc, nous essayons d'abord de repérer les situations où les étudiants sont en difficulté, ça peut être très variable, psychologique, sociale, financière. Ce problème de harcèlement, moi je pense plus au harcèlement moral. Et trop d'enseignants, même si les choses commencent à franchement s'améliorer, se comportent encore d'une manière qui n'est pas acceptable vis-à-vis -vis des étudiants. Je crois qu'il faut être bienveillant. Le problème du harcèlement sexuel, on le connaît assez bien. Je dirais qu'il y a de façon régulière des remontées de ce côté-là, qui prend plus... Heureusement, la forme de, de remarques sexistes que, que, que de choses plus graves. On ne peut jamais rien exclure. On, on agit à ce moment-là sans, sans aucune pitié. Quand on voit euh, certains témoignages, euh, souvent ce sont des remarques... Alors je ne voudrais pas catégoriser certaines... Euh profession, mais souvent dans des blocs de chirurgie. Je ne voudrais même pas euh, citer ce qui est dit parce que c'est juste scandaleux. Euh, vous êtes au courant de cela Qu'est-ce que vous faites Ça peut aller très loin puisque j'ai obtenu euh, il y a quelque temps déjà euh, la démission. J'ai fait démissionner un enseignant qui s'était comporté de façon inacceptable. Parce que certains disent euh, avant on pouvait se permettre, aujourd'hui on ne peut pas. Ça c'est quelque chose que vous n'entendez pas. Non, je pense qu'aujourd'hui il y a des sanctions de de toutes sortes. Hein. Et moi, d'ailleurs, j'encourage en plus les, les victimes à porter plainte, de façon à ce qu'en plus, ça ait des suites judiciaires. Qui, on, on ne peut pas accepter ce genre de choses. Vous, Je... vous pensez que c'est plus fréquent en non. médecine qu'ailleurs Il y a en médecine, et en particulier dans, dans des lieux que vous citez, les blocs opératoires, des circonstances probablement un petit peu aggravantes. Hein. C'est vrai que c'est un milieu... Euh, qui probablement a des habitudes, qui en plus est extrêmement stressant, et sous l'effet du stress, on peut quelquefois dire des choses ou faire des choses qui sont inacceptables. Perdre, les Perdre un peu les pédales. Donc peut-être que la, le, le, le, la médecine est peut-être plus à risque, j'en suis pas complètement sûr, mais c'est possible. En tout cas, on ne peut pas l'accepter. Aujourd'hui, comment se situe la répartition homme-femme parmi euh, les, les enseignants, en particulier euh, euh, chez les euh, professeurs, les maîtres de conférences est-ce que la parité est respectée en médecine Alors, Il y a encore plus d'hommes que de femmes, mais je suis très heureux de vous annoncer un scoop. C'est que nous allons tout à l'heure, euh, en conseil de gestion, voter euh, les auditions pour les futurs professeurs. Eh bien, nous allons auditionner 14 hommes et 14 femmes. C'est la première fois que ça arrive. Comment on fait pour, être, euh, pour devenir professeur de médecine ah, On a un parcours long et un peu difficile. Hein. On, on est d'abord chef de clinique et puis ensuite, une fois qu'on a terminé son internat, on devient finalement un petit peu plus senior et on a ses premières responsabilités de soins, d'enseignement et de recherche. On passe une thèse de science, on fait de la recherche, on continue à enseigner. Et puis, lorsqu'on a publié des articles, qu'on a soigné des patients en apportant quelque chose à ces patients, lorsqu'on a fait des cours et participé aux multiples réformes qui sont en train de se mettre en place dans l'enseignement de la médecine, eh bien, on candidate à un poste de professeur. Alors, c'est compétitif, évidemment. Ça reste un, un, chemin, un chemin relativement difficile. On essaye malgré tout de faire en sorte que tous ceux qui ont envie de s'engager dans ce chemin eh s'y engagent. Deux dernières questions pour finir. D'abord, est-ce que vous connaissez Pums Oui, j'ai regardé Pums mmh. et j'y ai trouvé des choses très intéressantes sur différents sujets, sur lesquels je ne suis pas nécessairement très à jour. Ça a participé à mon éducation. Bon, ben bah voilà, une chose de gagnée. Et une autre question Êtes-vous vacciné contre la Covid ah, Bien sûr, j'ai été vacciné dès que j'ai pu l'être. Non seulement j'encourage et je n'ai aucune réserve, mais j'ai fait en sorte d'abord dans la faculté de faire vacciner, enfin de mettre en place, car ce n'est pas encore fait, la vaccination des étudiants. Et puis bien sûr d'encourager tous les personnels médicaux, non médicaux, à le faire aussi. Merci professeur Ruzniewski, pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes doyen de l'UFR de médecine de l'Université de Paris. Et abonnez-vous à PUMS